Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui, moi je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne C'est un type d'unboxing, première impression Alors moi les ouvertures de colis, je pense que vous avez vu, j'en fais pas sur la chaîne Pour la simple et bonne raison que je suis un peu trop curieuse Que je supporte pas d'attendre et que donc du coup, bah quand je reçois, j'ouvre direct Mais là c'est un petit peu particulier puisque pour la première fois J'ai acheté un livre Disney extrêmement cher C'est le livre 9 que j'ai payé le plus cher jusqu'à présent et du coup je me suis dit que ce serait intéressant que je vous le déballe en face à face que vous ayez mes impressions à chaud donc bien évidemment je vous ferai un disney book sur ce livre quand je l'aurai lu ce sera sûrement dans les prochains mois mais pour l'heure bah, je vais le feuilleter je vais l'ouvrir avec vous je l'ai juste reçu dans son carton, je ne l'ai pas sorti parce que il ne rentre pas dans ma bibliothèque et vous allez très vite comprendre pourquoi. On se retrouve donc pour une review de euh, Walt Disney Archive by ta chaîne. Quand je vous dis, oula, c'est lourd, j'y ai pas touché, c'est-à-dire que vous voyez, il y a encore le blister dessus et oh là là, ça va me faire les bras. Oh, c'est lourd, la vache. Bon, du coup, je commence par enlever le blister. Je trouve ça bien que ce livre soit protégé du coup dans un carton parce que bon c'est quand même un livre qui coûte assez cher faut savoir que normalement il se vend 9 à 150 euros et moi je m'étais toujours dit voilà s'il passe à moins de 100 tu le prends parce que bon ça me paraît quand même assez utopique de se dire qu'il coûtera moins cher que ça je sais qu'à un moment il y avait une vente privée où il était à 70 euros que j'avais manqué j'avais bien les boules mais là du coup j'avais dit moins de 100 j'achète et il est passé à 99 donc je l'ai pris c'était pas forcément le moment hein. je pense que vous avez vu ça dans mes derniers hauls oh, mais bon il y a carrément une poignée pour le transporter les gars ils ont pensé à tout il faut pas que le carton parce que du coup <rire> bah il va rester dedans je veux pas qu'il s'abîme, donc je vais le laisser dedans le temps de trouver de la place dans ma bibliothèque et ce pas gagné. Par, Par contre, on est sur du 9,9. <rire> C'est-à-dire que même là, il est sous blister. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un énorme bébé. Je pense que vous pouvez comparer un petit peu avec la taille de mon visage, etc. Donc, euh, il traite de la période 1921-1968, peu après la mort de Walt Disney. Qu'est-ce qu'il est lourd Je sais pas comment je vais vous faire pour vous faire une review euh, comme ça. Donc on va encore enlever le blister. Mais du coup, je suis rassurée parce que je vois que le livre est quand même bien protégé. Euh, c'est vrai que le fait qu'il soit à 50 euros de moins que son prix normal, bah, je m'étais dit peut-être que je sais pas, euh... <rire> c'est dû à une vague de retour. Mais là, ils sont bien neuf. Et il faut savoir que les éditions Fashion font des livres qui sont vendus très très chers. J'ai vu qu'il y avait un Mickey aussi qui était vendu 150 euros. Donc j'attends de voir ce que ça, ça vaut. Est-ce que ça vaut vraiment son prix Est-ce que c'est un livre qui euh, vaut l'investissement le... <rire> ou pas et je saurais, après je sais que par exemple les pierres lambert se vendaient à une période aussi très très chère Et que à l'époque je trouvais pas que ça valait vraiment le coup Je pense que là ça va se jouer dans l'impression Alors là, là, là comme ça juste à vue d'œil, je trouve qu'il est extrêmement grand Donc je me dis que c'est vraiment bien pour voir tous les petits détails qui se cachent sur les cellulos et les images J'espère que vous voyez bien Ah ouais, donc sur la première page on a les 7 nains avec des esquisses Par contre c'est en anglais Le livre est censé être en français il me semble moi, je l'ai acheté en français. Alors, attends. On m'avait dit que pour les, la version française, il y avait un, un livret ou quelque chose comme ça. Je suis en train de mourir. Je sais pas combien pèse ce livre. Je vais aller le peser, je pense, après. Non, tout est en anglais. Bon, d'accord. Euh, je comprends pas trop ce qui se passe, là. On s'était persuadée de l'avoir acheté en version française. C'est peut-être pour ça qu'il valait 50 euros de moins. Donc, je continue ma review. Après ça va, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas énormément de texte dedans. Ah ouais, le papier est vraiment d'une très très belle qualité et c'est vraiment super appréciable pour pouvoir vraiment voir les détails et tout. Euh, donc après, on a une... Double page avec différentes introductions des films Disney, j'adore ce genre de, de petits détails donc je suis contente de le voir. C'est bien, ça nous fait une petite fresque et du coup chaque chapitre correspond à un des films. Donc je pense notamment à Cendrillon, là on a Mélodie du Sud, ah oh, cool Bambi, euh, il nous parle également des studios à Burbank, en tout cas oui c'est de l'anglais hein. Je sais qu'il y avait une édition française, visiblement je ne l'ai pas. For a World, il est par jeune Lasseter, donc c'est l'introduction. Là je vais pas lire le livre, du coup là c'est vraiment mes impressions à chaud. Donc ensuite on a une grande image de Walt Disney, très sympa. La recherche du style Disney, ok. Avec des artworks que je n'ai jamais vus pour le coup. On a bien les, les légendes de chaque image, c'est bien. Parce que là comme ça j'avoue je vois pas trop de quoi ça parle. C'est un mélange de dessin et de photographie. Alors franchement la mise en page est vraiment sublime pour le coup et je vous dis je trouve ça vraiment agréable d'avoir d'aussi grandes images je trouve que c'est vraiment parfait pour la lecture alors par contre pour le ranger dans une bibliothèque après bonjour mais le premier point est plutôt satisfaisant donc là ça part d'Alice Comédie d'Alice Mickey, ok ah on est déjà au chapitre 2 d'accord ok donc là c'est divisé par époque on a du Oswald de Francia mais ouais franchement de base j'étais un peu sceptique sur la taille parce que c'est vrai que moi j'aime bien les formats qu'on peut voyager, et transporter facilement et là je trouve que c'est vraiment génial pour le coup d'avoir euh, des images aussi grandes, un texte qui est aussi euh, facile à lire, vous n'avez pas à plisser les yeux et alors oui c'est compliqué mais du coup c'est vrai que ça donne un peu cette image plus luxe qui justifie un peu son tarif ouais même les détails des celluloïdes et tout, le papier, euh, le papier est vraiment parfait, enfin je kiffe. Je trouve ça quand même plutôt pas mal dans l'ensemble le fait de savoir que le livre est aussi fourni tant en termes d'image qu'en termes de texte. Ça veut dire que c'est un livre que je vais mettre plutôt du temps à lire et j'aime bien le fait de déguster un livre. Alors faut pas que la lecture soit trop lourde mais là vu que ça aborde pas mal de sujets différents je pense que c'est bien. Et du coup ça sous-entendrait qu'il y aurait plusieurs volumes de ce livre à prévoir donc euh, j'ai hâte de voir la version des années 90. Donc là je suis sur une double page qui est spécialement avec des croquis. Là, on passe aussi les Symphonies. Je trouve ça bien qu'il les, qu les répertorie tous. En plus, il y a un effort qui est fait vis-à-vis -vis de la mise en page. Je trouve que la mise en page est vraiment très très soignée. C'est vrai que vis-à-vis -vis des collectionneurs, j'ai entendu beaucoup bien de ce livre. Moi, je suis très exigeante. Et là, comme ça, vraiment, je suis satisfaite que ce soit au niveau des détails, des couleurs. On sent que ça a été soigné, quoi. C'est vraiment un produit de luxe. C'est pas ce que j'ai l'habitude d'avoir dans ma bibliothèque. Mais je suis pour le coup très contente de le posséder, quoi. Donc, j'avoue que je suis pas... Je ne suis pas très calée sur cette partie là de l'histoire Disney, tout ce qui est Silly Symphonies, Mélodie du Sud et tout, c'est fantasia, c'est pas forcément des périodes de l'histoire Disney que j'aime plus que ça, et on me l'a déjà dit d'ailleurs, et je ne peux que euh, qu'affirmer. Donc j'ai hâte du coup de découvrir euh, tout ça. Bon alors c'est vrai que par contre les trois petits cochons je l'ai déjà vu, mais c'est pas le cas de tous. La partie sur les Silly Symphonies a l'air d'être quand même assez euh, assez grande. Donc après on passe à, à Blanche-Neige. Et oui, là encore, j'aime beaucoup le fait que la première page euh, qui présente le chapitre soit en doré et qu'ensuite, on ait des mises en page plutôt sombres, plutôt claires. On sent que chaque double page a été réfléchie, c'est quelque chose que j'aime énormément. Et j'aime aussi le fait qu'on ait des images euh, d'archives. Comme je vous le dis, je me suis pas spoilée en fait, jusque-là sur ce livre, donc j'avais pas de, de préjugés. Je me suis dit, voilà, il est cher, donc... Il faut que je vois ce que ça donne. Mais pour le coup, je le préfère largement à un Pierre Lambert qui, euh, à la sortie, coûte pas très loin de 150 euros aussi. Je les trouve quand même plus complets et surtout beaucoup plus riches en texte vu que moi, c'est ce que je recherche. Et j'ai l'impression que pour les livres euh, que j'ai déjà, il y a quand même des concepts art, des, des images qui sont un peu inédites. Donc ça, c'est cool. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos à chaque fois que je commande des livres. Et il faut savoir que je commande vraiment tous mes livres sur Amazon. Comme je vous le dis à chaque fois en barre d'infos, ce sont des li liens affiliés, je vous explique pourquoi, en barre d'infos. Mais du coup, si jamais vous les commander, n'hésitez pas à passer par mon lien, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Et puis bah, en fait, ça donne juste un peu moins d'argent dans la poche d'Amazon. Donc là, on a Fantasia. Mais ouais, je trouve qu'on qu peut du coup bien différencier les différents types de croquis, les différentes esquisses, euh, les couleurs qui sont utilisées. Je trouve qu'il y a vraiment un travail de fait là-dessus et franchement je suis agréablement surprise par ce que je vois quoi. Par contre je me demande comment est-ce que je vais lire ça parce que là j'ai limite un tour de dos en fait rien qu'à porter. Donc je vais pas le feuilleter dans son intégralité parce que je pense que je pense que mon impression générale est plutôt là. Mais là comme ça de ce que je vois je le trouve vraiment très très bien fait, très complet. Et là pour le coup j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc voilà ma Pixie Army pour cette première impression à chaud du livre Walt Disney Archives, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est pas un type de vidéo que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, ce que je trouve intéressant c'est que du coup comme vous avez pu le voir ma première impression est plutôt bonne là comme ça a priori, il y a beaucoup de contenu, euh, les artworks sont très différents les uns des autres, il y a beaucoup de textes, c'est vrai que je m'attendais du coup à une version française, euh, donc là, à ce niveau-là, je suis un petit peu perdue, je sais pas trop pourquoi. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai vraiment hâte de le lire, j'ai vraiment hâte de découvrir cette période que je connais pas si bien de l'histoire de Disney. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on nous parle vraiment de tout l'univers des films, et également de l'histoire de Walt Disney, donc ses débuts, etc. J'aime bien le fait qu'il y ait quand même un rappel à l'ordre sur les Alice Comédies et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même une partie aussi qui traite un petit peu des films live, plus que forcément euh, des films d'animation et du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ce livre et de vous faire dans le Disney Book après cette première impression du coup savoir si c'est confirmé ou pas du tout, si euh, j'ai été extrêmement déçue de ma lecture et je me demandais du coup euh, si vous vous aviez craqué sur ce livre et surtout surtout surtout si ça vous intéresserait d'avoir un Disney Book spécial sur les livres qui sont exorbitants donc les livres les plus chers de ma collection, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou absolument pas euh, j'aimerais beaucoup vous faire un article de blog ou une vidéo sur le sujet donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et comme vous vous le savez, je pense que j'en ferai une vidéo en fonction de vos retours, donc voilà ma Pixie Army n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu, si vous en aimeriez d'autres du genre et si oui, quel livre vous aimeriez que je fasse en mode première impression, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à me dire également ce que vous aimeriez voir sur la chaîne dans les prochaines semaines et en attendant la prochaine vidéo ma Pixie Army prenez soin de vous, je vous aime bisous bisous bisous j'ai l'impression d'avoir clochette sur les jambes tellement c'est lourd c'est pas très gentil pour elle, faut pas lui dire je...